Je Virginie Cartier, maître de conférences en chimie et en management. Je suis coordinatrice scientifique à l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanité de l'UCLI. J'ai également le plaisir de piloter le projet PRIORA et de participer à la thématique 3, « Prendre en compte les vulnérabilités en entreprise ». Céline Raïs, déléguée générale des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste, qui est partenaire du projet Priora. J'interviens en appui à la coordination générale sur le projet et particulièrement également sur la thématique 1, la raison d'être des entreprises. Christophe Pons, spécialiste des financements européens à l'UCLI. Pour Priora, j'assure la coordination administrative et financière et le pilotage du challenge régional. Recherche action coopérative, le projet Priora est un projet de recherche action dans lequel les chercheurs coopèrent avec 140 PME de la région Rhône-Alpine pour co-construire des pratiques innovantes et sociales. Engagement responsable, nous identifions les avancées de ces belles entreprises et les accompagnons à aller encore plus loin avec de nouvelles méthodes, de nouveaux outils issus du terrain et de cette recherche action coopérative. Et innovation parce que Priora intervient sur des thèmes porteurs, qui répondent aux grands défis d'aujourd'hui, et parce que par nature, le financement européen FEDER soutient les projets innovants. la seconde partie du projet avec l'accompagnement qui se poursuit des 21 PME et organisations de la région Rhône-Alpine sur les thématiques raison d'être, management de l'erreur, vulnérabilité, sensibilisation des salariés à la RSE, partenariat d'innovation environnementale et sociale et enfin formalisation juridique des engagements à RSE. À partir des différents résultats obtenus, nous allons créer des outils et des méthodes qui vont nous permettre de partager avec ces entreprises et un peu plus largement grâce à des fiches repères de par thématique, grâce à un article scientifique qui va être présenté en colloque, grâce à des modules de sensibilisation et de valorisation. Ces outils et ces méthodes seront partagés lors de huit soirées débats qui seront organisées dans les huit départements de la région Rhône-Alpine et lors du colloque de bouclage du projet, finalement, qui est programmé le 6 juin 2023 et qui aura lieu sur le campus de Saint-Paul-à-Luc. Nous allons également travailler, nous sommes en cours d'élaboration d'un questionnaire sur les sept thématiques qui va permettre aux entreprises, lorsqu'elles l'utiliseront, d'avoir un baromètre, un état des lieux de leur RSE en entreprise. Ce questionnaire sera soumis euh, aux entreprises, PME et organisations euh, de Rhône-Alpes pour euh, délivrer, un, lors d'un challenge RSE qui aura lieu à l'automne, euh, des récompenses aux meilleures PME. Et si vous voulez suivre toute notre actualité, connaître les dates des soirées débat, comment participer au challenge, les informations concernant le colloque, vous pouvez nous suivre sur la page de LinkedIn Priora et toutes les informations sont aussi disponibles sur le site internet de Priora.